Un cercle de centre O et on se donne une corde AB de ce cercle. Démontre que la médiatrice du segment AB passe par le point O. Je répète, démontre que la médiatrice du segment AB passe par le point O. Comment démontrer cela Comment démontrer que la médiatrice du segment AB passe par le point O Qu'est-ce que c'est la médiatrice La médiatrice, c'est la perpendiculaire qui passe par le milieu de ce segment. Si je trace cette perpendiculaire, est-ce que je suis certain que ça va passer par O je peux faire une construction, mais il faut une démonstration. Donc, une construction, à plus, la construction est approximative. Comment m'y prendre Tant je vais noter M, le milieu du segment AB. O, c'est le centre. AB, une corde. O, A, O, B. Qu'est-ce que c'est O, A, O, B ben, Ce sont des... D des, des rayons. Et les rayons d'un cercle sont égaux. OA égale OB. OA égale OB. OA égale OB. O est à égale distance de A et de B. Si O est à égale distance des extrémités A et B, alors O se trouve sur la médiatrice. C'est la propriété du cours. En résumé, on a, ou on sait que, OA égale OB, car OA et OB sont des rayons du même cercle. Or, tout point équidistant des extrémités d'un segment se trouve sur la médiatrice de ce segment, que je vais appeler D. Donc, le point O se trouve sur D. C'est un exercice de base qui utilise le schéma on sait que or donc qui fait partie de toutes les démonstrations en mathématiques. On cite une propriété générale, on a des données du problème, donc on tire une conclusion particulière pour notre exercice